Évangile TV présente, partage ton histoire. Des témoignages émouvants et bouleversants, des moments insolites, du rire et des larmes, des vies changées radicalement, des guérisons incroyables et fascinantes, des personnes témoignant de leur rencontre personnelle avec Dieu, comment il a agi dans leur vie et dans leur famille, sans oublier des temps de déclaration et de prière. Bienvenue dans Partage ton histoire avec Chantal Rokamboura. Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Aujourd'hui, nous recevons Tracy qui va nous raconter son témoignage. Et dans son témoignage, nous allons parler de manque de confiance, de problèmes d'identité, mais de surtout comment Dieu est capable de venir restaurer le cœur de quelqu'un afin de lui montrer, de lui montrer toute sa valeur et de lui redonner confiance en elle-même. Je vous invite tout de suite à suivre les témoignages de Tracy. Paul Trécy et bienvenue dans Partage ton histoire. Donc, je suis très ravie de te recevoir sur ce plateau aujourd'hui. Tu as une histoire, un témoignage à nous partager. Mais dans un premier temps, je vais te laisser te présenter rapidement aux internautes, très brièvement, qui ne te connaissent pas encore. D'accord. Bah, merci pour l'invitation, tout d'abord. Je m'appelle Paul Trécy et j'ai 20 ans. D'accord, Trécy. Donc, Paul Trécy. <rire> je t'appelle Trécy parce que Paul, c'est mon famille, bien évidemment. Euh, je vais euh, te poser une question pour savoir, euh, dans le contexte familial dans lequel tu as grandi, est-ce que tu as grandi dans une famille euh, croyante ou pas Est-ce que ton enfance, tout s'est bien passé ou est-ce qu'il y a des petits couacs Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu Je suis née donc dans une famille chrétienne et j'ai eu une très belle enfance avec deux parents qui m'ont vraiment euh, donné toute l'affection euh... Donc que tu avais besoin. besoin pour grandir donc lui. en gros tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Ouais. Euh, tu croyais en Dieu. J'ai jamais, ouais, ouais, jamais douté de l'existence. Mais du coup à quel moment À quel moment Parce que là on parle de manque de confiance. Alors, généralement on sait que quand on a un manque de confiance, on a on a une baisse dans notre estime. C'est parce qu'il y a quand même des choses à l'enfance où il y a des, des, des fractures dans notre âme, des blessures, des choses qui ont qui nous ont donné de nous remettre en question, de se remettre en question. Mais du coup toi à quel moment euh, Qu'est-ce qui a fait, en tout cas, euh, dans ta vie, que tu, tu en arrives à ce point-là de douter de toi-même, de, de ne plus avoir confiance en toi-même, de, de, de ne plus avoir cette estime de soi Ouais, j'ai perdu euh, confiance en moi euh, parce que, euh, dans la période du lycée, il euh, y a des amis qui ont dit euh, une, rumeur, une rumeur concernant mon physique. Ils ont, donc, ils ont lancé une rumeur de, de concernant mon physique oui, Sur mon physique. Euh, je cite la phrase « donc Tracy, un corps de bonhomme ». Wow. Et, ouais, et c'est une phrase qui m'a beaucoup marquée, qui, qui m'a rendue très très triste. Il faut savoir que j'ai fait du basket pendant très longtemps et du coup, effectivement, bah, j'avais pris du muscle, tout ça. Mm. Et euh, déjà, c'était un complexe pour moi et le fait qu'on bah, le dise dans mon dos, mm. bah, en fait ça a confirmé des fausses vérités que je pensais de moi et ça a été la, la descente. Et donc, ça, ça a été l'élément déclencheur, en fait. Ouais. Qui fait que, du coup, as commencé à douter de toi. Et, et du coup, quelles ont été les conséquences, en fait Est -ce que, est-ce que après il y a d'autres événements en fait qui t'ont vraiment encore blessée par rapport à cela Oui parce que avant ça j'ai eu ma première rupture amoureuse et euh, du coup ça ça a été euh, j'ai eu la peur de l'abandon s'est développée en moi et euh, après ça donc, comme je vous l'ai dit la rumeur ça a été vraiment deux événements qui qui m'ont vraiment euh, fait vivre beaucoup de tristesse en fait et du coup euh, en fait comment ça s'est manifesté dans ta vie, en fait. Quelles sont les actions que tu as, as posées Du coup, est-ce que ça t'a renfermé sur toi-même Est-ce que ça a fait en sorte que, au contraire, tu aies envie de... Enfin, tu deviennes extraverti, tu, tu, tu veuilles t'accrocher à un groupe, à, à, à, à des... Des, des personnes à leur ressembler, qu'est-ce que ça a développé en toi bah Justement, en fait, ça a développé beaucoup de méfiance vis-à-vis -vis des autres. Et euh, bah vraiment, j'avais plus confiance aux gens. Et du coup, pour faire des rencontres, c'était compliqué parce que pour moi, les gens, euh, ils pouvaient être faux, quoi. Enfin, parler dans, dans mon dos. Et ouais, je ne pouvais plus faire confiance aux gens et j'avais peur de, de rencontrer de nouvelles personnes finalement. Et du coup, comment tu as su en fait, qu'on avait, avait, avait fait une rumeur Parce qu'en en fait, euh, dans... <rire> du coup. si tu fais sourire. <rire> Parce qu'elle ne savait pas que j'étais amie avec euh, une personne qui était dans ce groupe. en fait. Ah d'accord, donc du coup, okay, ouais, voilà. explique-nous. Explique-nous, comment ça s'est passé Donc en gros, j'ai une amie à moi qui a redoublé et qui est tombée dans la même classe de la copine qui a dit cette rumeur sur moi. Et ils avaient un groupe de leur classe. Et c'est dans ce groupe-là qu'elle a parlé dans mon dos. Et euh, c'est là que ma copine, du coup, que je connaissais d'avant, qui a redoublé, qui a pu me dire, « Très si on parle de toi dans, dans la classe et tout. » Et euh, j'ai appris ça, j'étais choquée, en fait. Parce que surtout que tu ne pouvais peut-être pas imaginer, en fait. Ouais. Ça... À ce moment, tu te demandes, mais pourquoi moi pour... enfin, Pourquoi ouais. on parle de moi pourquoi mon... Comment mon sujet est arrivé dans, dans leur discussion quoi Je trouvais ça trop injuste, en fait. Et du coup, au final... Euh... Il la boxer ou. Bah après <rire> ça, directement, honnête, honnêtement, directement après ça, le premier réflexe, euh, ça a été euh, de vouloir me venger. Et euh, du coup, j'ai voulu aussi dire euh, des paroles vis-à-vis d'elle euh, qui, qui la blessent. Mais au final, euh, agir de cette façon, c'est vraiment euh, se rabaisser au même niveau que la personne. Et euh, au final, il n'y a pas vraiment de de différence quoi et ça fait ouais. pas avancer euh, les choses parce que c'est un cercle vicieux tu mm -hmm. me fais ça je veux te faire ça donc je recommencer. donc euh, j'ai voulu me venger euh, et euh, c'est pas pour autant que je me sentais mieux donc mm. euh, vraiment Dieu m'a appris après euh, c'est lui qui fait sa justice quoi et du coup bah finalement comme tu allais juste laisser tomber ouais j'ai non ce que j'ai fait c'est que euh, j'ai demandé au Seigneur euh, de m'aider à aimer cette personne ah, donc à ce moment là tu étais déjà euh... Bah, bon. Tu n'avais pas encore rencontré le Seigneur Mais tu, tu priais déjà avais une. Bah, en fait, cette période-là, justement, j'avais déjà rencontré le Seigneur. D'accord, là, tu avais déjà rencontré le Seigneur, ouais. okay. là, rencontré le seigneur ouais. donc du coup, tu savais ouais. ce qu'il fallait demander à Dieu voilà. et comment voilà. t'y prendre. Mais sinon, euh, mais sans, la rencontre, euh, sans la rencontre, jamais j'aurais pensé à, à demander euh, à Dieu euh, de faire ce genre de choses. D'accord, et donc du coup, euh, toutes ces choses en fait, qui ont été faites, donc derrière ton dos, te euh, faites perdre confiance en toi, est-ce qu'il y a eu un autre événement qui a encore enfoncé le clou euh, L'autre événement, euh... non, je pense pas. D'accord, et du coup, ça a aussi développé le fait que tu cherches à avoir le regard des autres. Le regard des autres t'importait beaucoup. Bah justement, je me cachais, parce que finalement, le regard des gens, il m'importait beaucoup, mais je montrais justement une fausse image. Mmh. Du coup, j'ai commencé un peu à avoir un style extravagant, à mettre... Euh beaucoup de couleurs, des piercings, pour euh, montrer que j'avais confiance en moi, alors que, alors que pas du tout, en fait. En fait, c'était même une manière, pour ceux qui arrivent à discerner, une manière de voir en fait que tu n'as pas confiance en toi, parce que tu fais toutes ces choses. Non, mais c'est vrai, hein, il voilà. faut, faut le dire. Souvent, on voit certaines, pas certaines filles, mais certaines personnes, en général, qui font des choses extravagantes. Ouais. En fait, on a l'impression qu'elles sont tellement sûres. C'est juste coup. une image, c'est juste une image. Et ça, c'est vivre dans le mensonge, mm -hmm. c'est se mentir à soi-même. Clairement. Autant laisser Dieu te restaurer et te montrer véritablement qui tu es parce que c'est pas parce que tu as plein de tatouages, que tu t'es un bad boy, que es une ouais. girl, ou parce que tu t'habilles comme ça, ou parce que ouais. tu parles d'une certaine manière, parce que beaucoup de personnes font la comédie en fait, ouais. et, ou soit ils ne savent même pas qui ils sont réellement. Et du coup toi, tu t'habillais de manière extravagante un en peu fait, pour euh, essayer de montrer que bon. Ouais, que tout allait bien, que j'avais confiance en moi, que euh, aucune remarque pouvait m'atteindre, euh, vraiment pour... Euh... Voilà pour euh, montrer cette image de moi, alors qu'au fond de moi, euh, c'était un masque en fait, j'étais vraiment triste. Ça a développé aussi en moi la phobie scolaire. Wow. Donc, euh, la phobie scolaire en fait, c'est quand euh, on est angoissé, qu'on va à l'école, qu'on veut une seule chose, c'est rentrer à la maison. Donc, des fois, j'allais en pyjama en cours parce que j'étais stressée, j'étais angoissée en fait euh, de faire le chemin, de revoir les gens qui. C'était compliqué en fait, genre je me sentais pas bien en cours, je pleurais tout le temps tout ah oui. le temps, à chaque matière, je pleurais, tout ça, donc... Euh... Mais tu ne voulais pas aussi revoir ton ex Ouais, aussi. Parce qu'il était, euh... qu était là-bas. Et amis, surtout avec la personne qui a dit, qui a lancé la rumeur sur moi, donc je les voyais toujours ensemble. C'était compliqué, en fait. Ouais. et Au final, au final comment euh, tu as réussi à dépasser ça Est-ce que c'est ta rencontre avec le Seigneur qui yes. A... yes, yes, yes. Et ça, je vais fleurer <rire> Ouais, du coup, euh, faut savoir que moi, j'ai toujours cru en Dieu, mais j'ai jamais été proche de Lui. Je savais pas qu'on pouvait avoir une proximité, une relation avec Lui. Mm -hmm. J'allais euh, à l'église euh, par habitude, et euh, surtout la période du lycée, euh, j'y allais pour y aller, clairement. Mm -hmm. Pas pour euh, ressortir en ayant compris quelque chose de nouveau sur Dieu ou en ayant expérimenté quelque chose de Lui. Mm -hmm. Et euh, du coup un moment, euh, dans ma relation amoureuse, du coup, euh, bah, la personne avec qui j'étais m'a juste dit cette phrase simple, j'hésite à te quitter. D'accord. Et cette phrase, ah, elle, a, ouais. elle a déclenché en moi quelque chose de juste euh, abominable, alors mm -hmm. que euh, <rire> voilà, avec, euh, avec du tu recul. Euh, tu ouais, parce que j'étais hyper, euh, ah. hyper amoureuse et imaginer que cette personne puisse euh, me quitter, ça m'a mis dans tous mes états. J'ai jamais eu en fait, une réaction pareille. Ouais. Bah, C'est la première fois de ma vie que j'ai pleuré de 22h à 4h du matin. J'avais les wow. yeux tout rouges. C'était un gros chagrin. Ouais, c'était... Alors qu'il m'avait même pas Alors t'es Allez, je dis, Ok. Ouais, du coup, j'ai... On voilà, rigole, mais à l'époque, ouais. ce n'était pas drôle du tout. Ouais, ouais, hein, tout <rire> J'étais au bout de ma vie. Et euh, à ce moment-là, je fais, Trissi, tu ne pas continuer à être autant triste. Tu... Je ne sais même pas vers qui te diriger parce qu'à 7 h ci à 4h du matin, qui va te calculer, enfin sérieusement, qui va... qui va venir à ton aide Et vraiment, euh... du coup, je me regarde dans le miroir, je sors de mon lit, je me regarde, je me vois, non, c'est pas possible. Je retourne dans mon lit et à ce moment-là, je fais, en fait, bah, Dieu, c'est la dernière personne à qui euh, j'ai pensé. Et vraiment, j'ai dit, Dieu, si tu existes, j'entends que tu es capable de faire des miracles. Vraiment, là, je... je... J'en suis sûre que tu es la seule personne qui est capable de, de venir me réconforter en fait et euh, de venir changer cette situation. Et je m'en souviens que j'avais aussi dit, je te promets vraiment, là, si tu me montres que tu existes vraiment, que tu es capable de changer la situation dans laquelle je suis, bah je te suivrai, vraiment je te lâcherai. Non, bah, pas. un dilemme. Ouais, tu voilà, c'est avec Dieu. <rire> Un dilemme. <deal>. <rire> T'as euh, une réponse J'ai une réponse. Waouh, comment euh, bah, Le Saint-Esprit, comme on l'appelle, le Consolateur. J'entends une phrase de Dieu qui me dit J'oublierai jamais cette phrase. J'entends une phrase de Dieu, genre comme ça. J'entends vraiment, pas audiblement, mais j'entends la voix de Dieu ouais. qui me dit euh, Ma fille, je t'aime et je t'abandonnerai jamais. Waouh Tu vois, en fait, euh, ok, j'ai perdu l'amour de l'homme, mais l'amour de Dieu, c'est -ce incomparable tu J'étais remplie d'un En fait, j'arrive pas à expliquer. Si j'ai vécu quelque chose de surnaturel. J'étais remplie d'un amour, d'une joie. Mmh. Vraiment, je comprenais pas ce qui se passait. C'est surnaturel. Ouais, c'est surnaturel, comme je l'ai dit. Et euh, je sais pas, j'ai un espoir, j'ai une espérance. Et euh, à mon réveil, j'ai pas les yeux gonflés. Je vais bien. Ma mère, elle a même pas, même pas douté que, que j'avais pleuré, alors que les mamans, elles, ouais. elles le savent très bien. Je ne comprenais pas, j'allais hyper bien, mais même moi je ne comprenais pas parce que c'était triste que je vivais. Mais euh, j'allais hyper bien, donc Dieu m'a vraiment rempli de son amour. J'avais vraiment fait une rencontre personnelle avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Et euh, ça a tout changé. Et euh, Dieu a permis qu'une semaine après, du coup, euh, ce, ce, mon copain de l'époque me quitte pour que Dieu euh, prenne vraiment la place euh, entière. Quoi. Ça. Que tu sois totalement à lui pour qu'il puisse bien travailler ton cœur, ton caractère. Et d'ailleurs, euh, quelle a été l'une des premières choses, je pense avoir la réponse, mais je te pense quand même. Quelle a été l'une des premières choses que Dieu a travaillé dans ton cœur après que tu l'aies véritablement rencontré Bah vraiment, euh, la colère que j'avais en moi vis-à-vis -vis des autres personnes. Je les voyais différemment. Parce que finalement, Comme ça Ouais, vraiment du jour au lendemain. En plus, j'étais entourée d'amis qui me disaient « Ouais, Tracy, tu dois te venger, tu dois... » Rendre jaloux, tu te vois, ah hein. Bah ouais, fin... et moi, vu que j'avais l'Esprit Saint en moi, j'avais trop de compassion pour les personnes qui me faisaient du mal. Wow. Et euh, finalement, je dis, ouais, Dieu, aide-moi à les aimer, en fait, et... parce qu'ils ne te connaissent pas, ils ne savent, t... savent pas ce qu'ils font, finalement. Et, et ouais, j'ai je... eu de la compassion pour eux, j'ai prié pour eux, euh, j'ai déclaré vraiment du positif dans leur vie. Et à partir du moment qu'on arrive à... à prier pour les gens qui nous font du mal, je pense qu'on a vraiment... Exp compris ce que c'était euh, bah, l'amour de Dieu vis-à-vis de hein, -vis des, des autres. Et du coup, après, tu as voulu poursuivre ta carrière, tes études Oui, c'est ça. Et Dieu, il a agi de manière Dieu, miraculeuse. Dieu, il a encore euh, agi de est façon... Est-ce que tu peux nous euh, expliquer? Je vais vous raconter, du coup, euh, moi, depuis l'âge des 6 ans, euh, j'ai une passion pour l'aménagement d'intérieur et euh, c'est vraiment un rêve pour moi de devenir architecte d'intérieur. Mmh. Depuis le CP, je dessine des maisons, oh. je construis des maquettes pour mes Barbies. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est ça a <rire> été toujours euh, voilà, un objectif dans ma vie de faire des études dans ce domaine-là. Euh, après le lycée, euh, du coup, moi, j'étais en feu avec Dieu quand je suis toujours. Oui, et mais, oui. Une fois inébranlable, euh, vraiment, euh, je pouvais même... Euh, Vraiment, de, demain, Dieu me dit marche sur l'eau, je marche sur l'eau, vraiment mm -hmm. j'étais à fond et donc euh, je postule pour euh, un DNMAD euh, euh, qui, qui se traduit par diplôme national des métiers d'art et du design. Merci <rire> pour l'explication. Et euh, faut savoir qu'il y avait seulement 10 places dans la formation, que et 10, sur, euh, que tout 10 tout places monde. dans la promo et je peux pas me prétendre d'être une génie, j'ai jamais été... Euh... Une euh, hyper une tête, bonne élève, ouais, une tête, jamais, j'ai toujours eu 12, 13. Ouais, euh, la moine, quoi. Après, ouais, ouais c'est vrai que le bac, je me suis plutôt bien sortie, mais j'ai. Et puis même, il faut savoir que j'avais arrêté le dessin, toute la partie du lycée, du coup, ouais. j'avais aucune culture artistique ouais. à ce moment-là. Et. Euh... Et ouais, Dieu, il a vraiment il a agi de façon incroyable parce qu'il m'a ouvert les portes de cette poursuite d'études. Et... et du coup, tu as eu une place J'ai eu une place, ouais. Je fais wow. partie des dix, quoi. personne wow. qui... Amen, gloire à Dieu, ouais. vraiment. Et euh, Jim, a, il a vraiment été avec moi euh, durant ces trois années, parce que les deux premières années, c'est très compliqué. Pourquoi Faut savoir que j'avais pas les bases, que, comme je te l'ai dit, j'avais arrêté euh, le mmh. dessin, tout ça. J'avais aucune maîtrise des logiciels et j'avais une prof qui me rabaissait beaucoup, qui vraiment me, me faisait... Clairement, me sentir pas à ma place. C'était Et ouais, c'était très compliqué à passer devant mon bureau, à losser les sourcils. Vraiment, euh, je me sentais mal à l'aise. Wow. Et, euh, et ouais, c'était très compliqué. Et j'ai voulu, à de nombreuses reprises, euh, abandonner. Mm -hmm. Mais euh, toujours, j'avais... Euh, vraiment, je me rappelais que Trécy, il y a seulement 10 places soient reconnaissantes. C'est ce que tu as demandé à Dieu, donc euh, t'inquiète. Et du coup, la première année, on devait faire effectuer un stage. J'ai dit Dieu, ok, si tu permets que j'ai un stage, bah, je continue la deuxième année. Et euh, par grâce de Dieu, j'ai un stage. Et pareil, comme je vous l'ai dit, deuxième année, la même prof, la même, ouais. ignoble. Euh, j'ai dit Dieu, là, si j'ai un stage, en plus avec le Covid, tout ça, si j'ai un stage, mmh. bah, je continue en troisième année. À chaque fois, c'était comme ça. Et euh, il permet que j'ai aussi un stage. Wow. Et euh, du coup, je fais ok, Seigneur, euh, tu as été fidèle avec moi ces deux années. Vraiment, je te demande là un miracle <rire> Change-moi de prof, s'il te plaît, j'en peux plus T'as demandé ça J'ai demandé, ouais Après, j'ai vraiment pris conscience que je pouvais tout lui demander, qu'il avait vraiment contrôle sur tout. Je fais, Seigneur, fais en sorte que je change de prof et vraiment que j'ai une prof juste est qui, est, qui est encourageante, qui ouais. valorise le travail que j'effectue, tout ça. Et aussi, au-delà de ça, Renouvelle mon intelligence, fais en sorte que je vois différemment euh, les logiciels, parce que j'avais du mal, et qui dit dernière année, dit mémoire, dit ouais, projet. Ouais, ouais. Et je ne me, me projetais pas en troisième année avec autant de lacunes. Honnêtement, euh, je ne me voyais vraiment pas. Et du coup, tu as passé les, les, les deux, deux premières. Ah, et, et au final À la rentrée, je vois j'ai une nouvelle prof. Waouh <rire> Gloire à Incroyable, Dieu Incroyable, vraiment. Oh, euh, gloire à Dieu, amen Une prof en plus tellement encourageante, tellement... J'arrive pas à vous expliquer. Je pensais qu'elle était Gretchen, Ouais, tellement elle <rire> C'est son ange de lui de ouais, envoie. Dieu l'a vraiment envoyée, euh, hyper rassurante. On n'entend pas souvent les profs nous dire euh, « tu vas réussir mmh. ». Et à longueur de journée, c'est « ouais, je crois en toi, Tracy, tu vas réussir », tout wow, ça. Wow, T'es wow, douée. Wow, que, en fait, elle faisait que ressortir mes, ouais. mes qualités. Et euh, je suis passée de dernière de ma classe à première de ma classe. Non mais non J'ai eu les meilleurs résultats pour le mémoire. Euh, Sérieux Les gens passaient devant mon bureau, ils voyaient mes projets, ils me disaient « Tracy, c'est toi qui as fait ça wow. ?» Tout le monde me posait des questions parce que j'ai wow. une euh, maîtrise des logiciels. J'arrive pas à vous expliquer. Enfin, Même moi, c'était surnaturel. Surnaturel, <rire> surnaturel parce que Photoshop, tout ça, AutoCAD, c'était compliqué. Du jour au lendemain, clic, clic, tout, tout devient logique. Tout. Wow. Hey, ça, et Ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence divine. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai expérimenté ça, clairement. Et aussi, du coup, pour mon dernier semestre, le projet s'est hyper bien passé, de fin d'année. Les jurys, à la fin, ils m'ont félicité carrément. Ils sont venus me voir personnellement pour me dire ce que vous avez réalisé, c'est vraiment quelque chose de bien. Wow. Et j'ai eu mon diplôme par la grâce de Dieu. C'est comme ça qu'on aura la gloire à Dieu, ouais. à Dieu aussi. quoi. Clairement. Wow. Et ben, Du coup, Tracy, euh, vraiment merci pour ce témoignage-là. Merci pour ce témoignage-là parce que, en fait, souvent, on, on sous-estime trop en fait, la relation qu'on peut avoir avec oui. Dieu. On se dit « Ouais, bah Dieu, je veux juste faire mes prières et je fais ma vie. » Alors que non, en fait, Dieu, on doit l'inclure dans notre quotidien, oui. dans tout ce qu'on fait, en fait. Et du coup, nous allons maintenant passer à une autre partie, de notre à une autre rubrique de notre, de notre émission où nous allons vous donner un conseil. Yes. Du coup, je te demandais de donner un conseil. À... Tu peux pas donner un conseil aux gens qui sont à l'école et qui rencontrent des difficultés, ou, euh, ou deuxième ou par rapport à, à ton témoignage, hein, le fait que tu as un manque de confiance en toi, voilà, comment faire, comment s'en sortir, comment compter sur Dieu, etc. Ou une question plus générale en mode, si quelqu'un aujourd'hui a le même témoignage que toi, qu'est-ce que tu peux lui dire euh, bah, Je vais plus encourager sur, pour les études. Ok, let's go Et du coup, Tracy, j'aimerais que tu puisses euh, donner un conseil en fait, à toutes ces personnes euh, qui sont euh, dans leur scolarité, qui font leur études et qui galèrent. Qui galèrent ou qui, qui, qui, qui sont dans des, des classes où, comme toi, voilà, ils étaient derniers, ils ne comprenaient rien, mmh. euh, ils sont désemparés, ils ne savent pas trop quoi faire. Qu'est-ce que qu'un euh, étudiant-là qui te regarde aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais lui dire bah, Moi, j'ai vraiment envie d'encourager euh, un étudiant qui me regarde euh... Aujourd'hui, je ne sais pas par quoi tu es passé, peut-être que tu avais un rêve de faire des études dans tel ou tel domaine, mais tu t'es senti limité et tu as voulu abandonner. Déjà premièrement, je voulais dire que Dieu ne t'en veut pas. Si tu as arrêté, si tu te sentais euh, incapable, si euh, vraiment tu t'es dévalorisé, Dieu il t'en veut pas. Il est juste là et il veut te dire, il tend la main et il veut te dire, euh, bon, en fait, euh, recommence. Ose parce que je suis à tes côtés. Et euh, donc, je t'invite vraiment à oser, à croire que Dieu, euh, bah, il est capable vraiment de, de, de vraiment t'aider dans tes études et euh, aussi de, de travailler parce qu'on ne nous a jamais dit que les études ça va être quelque chose de simple. Faut travailler, fais ta part, Dieu il fera la sienne. Et euh, le dernier conseil aussi, euh, n'abandonne jamais parce que euh, tu pourras que regretter et si tu places ton service et Dieu en numéro un dans ta vie, dans tes études, bah, tu verras que tu avanceras juste de victoire en victoire et, euh, et tu pourras aussi témoigner et encourager toutes les personnes qui euh, ont été découragées ou qui n'osent qui même plus rêver euh, par rapport euh, à la façon dont ils se voient. Amen, Amen, merci beaucoup. Merci beaucoup Tracy. Bah, du coup, j'aimerais que maintenant qu'on puisse prier en fait, yes. pour... Euh, toutes ces personnes, justement, qui... Euh, bon, il hein, y en a plein qui n'ont plus d'examen parce que c'est la fin, ouais. mais il y en a d'autres, quand même, qui sont en décalé. Ou même si, imaginons que tu tombes sur cette émission dans quelques mois et tu as des examens où tu as... Voilà, c'est bientôt la rentrée scolaire, hein, comme ouais. on le sait. Euh, J'aimerais qu'on puisse prier pour tous ces nouveaux étudiants, pour toutes ouais. ces personnes-là qui vont entrer, euh, dans leur, qui vont faire leur étude, vraiment que euh, l'intelligence divine puisse yes. les accompagner, que la sagesse du Seigneur puisse les accompagner, euh, la sagesse aussi au niveau de la gestion du temps, de mmh. l'organisation, parce qu'il faut pouvoir dégager du temps pour réviser, pour faire les choses de manière correcte. Et donc, du coup, nous allons prier pour vous, vraiment, que la main de Dieu vous accompagne. Yes. Alléluia. Yes. Seigneur, je Seigneur te, te prie. Je vais te laisser te prier, les ici pour euh, toutes ces personnes, okay. si tu veux bien. Euh, je regarde... Euh... Bah, non, tu peux, on peut fermer les yeux, okay. on prie, Alléluia Seigneur Jésus je te prie vraiment pour euh, la personne qui est en train de regarder euh, cette vidéo Je te prie vraiment de lui faire prendre conscience qu'elle est capable Seigneur Jésus de, yes. de réussir Seigneur Jésus si elle te place euh, en premier Amen. Et euh, vraiment vient donner espoir, vient redonner courage à toutes les personnes Je sais qu'il y a eu le Covid, je sais qu'il y a eu les cours en distanciel Et qu'il y a plein de gens qui ont abandonné Seigneur Jésus Mais donne leur euh, vraiment un renouveau dans tout ce qu'ils pensent Amen et vraiment aide-les à être organisés Seigneur Jésus, à vraiment s'investir au maximum afin bah, de réussir Seigneur Jésus. On sait que tu es celui qui nous permet de réaliser des choses qu'on peut penser ou imaginer. Donc viens maintenant Seigneur Jésus pour toutes les personnes qui sont découragées encore une fois, leur donner encore euh, vraiment du courage pour euh, pouvoir euh, juste réussir. Accompagne-les Seigneur Jésus qui, qui vraiment ressentent ta présence à chaque fois que, bah, il révit Seigneur Jésus, ou qu'il se déplace pour euh, aller euh, à l'université. On sait que ce n'est pas facile, mais euh, vraiment, euh, fais en sorte que ces situations-là bah, nous rapprochent encore plus de toi. Amen, Alléluia. Amen. Nous déclarons au nom de Jésus la réussite dans leur année yes. scolaire. Nous, nous déclarons au nom de Jésus la réussite dans leur, dans leur, dans leur scolarité, dans leur étude, yes. que tout mémoire, tout devoir examen, qu'ils puissent les passer haut la main, Seigneur, qu'ils puissent réussir, que ta faveur soit dans leur vie. Je déclare au nom puissant de Jésus, Seigneur, qu'ils sont concentrés, Seigneur, lors de leur cours, qu'ils savent faire la part des choses, qu'ils qu savent mettre la, la, la priorité là où il faut, Seigneur. Je déclare une sagesse dans l'organisation et dans la gestion du temps qui leur permet de pouvoir faire les choses au bon moment en temps et en heure au nom de Jésus, que ta gloire soit manifestée dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Oui. Alléluia, gloire à Dieu. Et peut-être que tu me regardes aujourd'hui et que tu as envie toi aussi de rencontrer ce Dieu-là, tu as envie de rencontrer Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu n'as pas tout simplement, tu n'as tout simplement pas envie d'être juste dans une religion où tu crois en Dieu, mais tu veux véritablement expérimenter Dieu. Tu peux véritablement l'expérimenter yes. et il peut également agir de manière puissante comme il l'a fait dans la vie de Tracy non seulement dans ta vie, mais également dans, ta, dans tes études. Et je crois aujourd'hui que si tu décides de faire ce pas vers Dieu, de véritablement lui donner ta vie, de véritablement recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, il va te sauver. Oui, la vie éternelle est là devant toi et tu peux t'en saisir. Tu peux euh, demander pardon à Dieu pour tous tes péchés et il effacera tous tes péchés à l'instant, même si tu décides vraiment de te repentir avec un cœur sincère et de recommencer euh, sur une nouvelle base avec le Seigneur et si tu le veux, je peux t'aider maintenant et tu fais tout simplement de fermer les yeux et tu vas faire cette prière avec moi, tu vas répéter à haute voix et tu vas déclarer ces paroles, tu vas dire Seigneur Jésus, aujourd'hui je te donne ma vie et je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur je crois que tu es le Fils de Dieu et qu'il t'a ressuscité d'entre les morts aujourd'hui je deviens un enfant de Dieu Aujourd'hui, je t'appartiens. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bravo et félicitations. Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Si tu as fait cette prière et que tu as besoin d'aide, d'encouragement, n'hésite pas à me contacter sur ma page Instagram. Partage ton histoire. Ou si tu veux même témoigner, euh, raconter toi aussi ton histoire, nous euh, donner un témoignage pour vraiment encourager d'autres personnes dans leur vie, n'hésite vraiment pas. En tout cas, merci Tracy pour ce témoignage. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à bientôt pour un autre épisode On Partage ton histoire.